Shalom Shalom Shalom, la famille en Jésus Christ, c'est votre soeur Rita. Bienvenue dans votre émission. Mon cœur, t'adore. Alors, avant de commencer notre émission, j'avais à cœur de partager euh, avec vous quelque chose que, que l'esprit a mis hier dans mon cœur.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 On ne peut pas adorer un Dieu inconnu. Et ceux qui adorent, ce sont ceux qui ont été rachetés par le Seigneur, ceux qui ont été justifiés, ceux qui ne marchent plus comme ils le veulent, mais ils marchent selon l'Esprit de Dieu. Ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Parce qu'un cœur qui est partagé entre Dieu et le monde ce cœur quand il adore son adoration n'est pas agréée par Dieu le désir de Dieu est que nous, nos cœurs ne soient pas partagés qu'il n'y ait pas d'idole dans notre cœur une personne qui est rachetée une personne qui est justifiée, c'est une personne qui est conduite par l'Esprit de Dieu. Et si l'Esprit de Dieu vit en toi, si l'Esprit de Dieu vit en moi, alors c'est l'Esprit qui nous conduit. Et l'Esprit de Dieu, c'est la personne de Christ lui-même en nous. Alors Dieu, Christ, sait ce qu'il faut. Donc il, le Saint-Esprit, saura comment te conduire saura comment te faire marcher pour que tout ce que tu fais plaise à dieu parce que là on vient de lire il dit je vous exhorte par les compassions de dieu à offrir vos corps en sacrifice il veut dire que celui qui est conduit par l'esprit de dieu sa vie c'est tout un culte d'adoration parce que l'adoration n'est pas liée qu'à un chant c'est toute une vie l'adoration et celui qui est conduit par l'esprit de dieu c'est le Saint-Esprit qui conduit ses pas. Il ne fait plus ce qu'il veut, mais il fait tout pour plaire au Seigneur. Alors, dans ta marche, doit plaire au Seigneur. Ton cœur doit être pur pour que ton adoration monte vers le Père. Ton cœur ne doit pas être partagé entre le monde et Dieu, entre les idoles et Dieu. du Seigneur en créant l'homme c'était pour que nous puissions l'adorer nous avons été créés pour l'adorer quand tu vois ta vie n'est-ce pas que tu vois les bienfaits de Dieu quand tu vois autour de toi ce que le Seigneur fait n'est-ce pas que ce sont une, tu, tu, tu vois la grandeur tu vois tu vois les bienfaits de l'éternel. Un cœur qui est racheté ne peut qu'adorer le Père. Ne peut que plaire au Père par sa conduite, par sa façon de faire. Cherche à toucher le cœur de Dieu. Cherche à faire les choses par amour pour Dieu et non par égoïsme. Et non par, par ses propres désirs. Parce que deux fois nous faisons des choses pour plaire au monde. Nous faisons les choses pour nous et non pour Dieu. Mais un cœur qui, qui, qui aime le Seigneur, un cœur qui, qui, qui, qui, qui est fou de Dieu, ne peut que faire les choses pour plaire au Père. Je prends l'exemple de, de Christ qui a rencontré cette femme samaritaine. Qui croyait adorer Dieu. Mais qui avait un cœur partagé. Qui adorait un Dieu inconnu. On ne peut pas adorer un Dieu qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas possible. Alors, par cette émission, mon cœur t'adore. Je veux encore te demander de savoir qui tu adores. Christ qui est assis dans ton cœur, est-ce que quand tu vois ta marche est-ce que quand tu vois ta vie ta vie est agréable aux yeux du Père est-ce que ta, tu, Christ agré ta vie, est-ce que quand il te voit, tu, tu, ta vie ta façon d'être, ta façon de, de, de faire, plaît au Seigneur On est béni, on adore le Seigneur parce qu'on l'aime. On adore le Seigneur parce qu'on a été créé pour ça. On adore le Seigneur parce que on est Seigneur, quand tu adores le Seigneur dans les moments même de difficulté, il y a quelque chose d'extraordinaire qui sort dans ton adoration. Que tu es et que tu n'es pas, adore le Seigneur. Si tu t'es éloigné de Dieu, reviens au Seigneur. Reponds-toi, reponds ton cœur devant lui. tu le Père, pardonne-moi, je me suis éloigné de toi. Père, comme l'enfant prodigue. Tu reviens aux pieds d'une maître, tu dis Seigneur, je me suis éloigné de toi. Père, je n'avais rien compris, mais me voici, Je reviens à tes pieds. Oh, les bon chat de la manche, tu instant, tu nous ramasses quand nous, nous tombons Seigneur. Le besoin le seigneur sait ce qui est bien pour toi et ce qui n'est pas Au travers de cette adoration, au travers de cette émission, mon cœur t'adore. Réponds ton cœur devant le Maître et parle-lui.